Hmm. Deuxième question qu'on me pose aussi évidemment euh, très souvent, quelle différence y t il entre le végétarisme, le végétalisme et le véganisme euh, ben, je vais commencer par le végétarisme. Le végétarisme, donc devenir végétarien, cela veut dire très basiquement qu'on choisit de ne plus tuer des animaux. On continue donc à consommer euh, des produits animaux comme euh, les œufs, les produits laitiers... Euh, mais on, en tout cas sur la consommation. Par exemple, les végétariens, dans l'ensemble, continuent à porter euh, du cuir sur eux, euh, euh, donc des, des, des produits d'origine animale qui ont entraîné évidemment la, la mort de l'animal. Je ne connais pas de, de cuir euh, animal qui n'entraîne pas la mort de l'animal. Voilà, donc le végétarisme en tout cas se concentre sur la question purement alimentaire, ça veut dire que l'on décide de ne plus tuer des animaux, euh, mais on peut consommer euh, leurs produits, à savoir essentiellement des œufs, du lait, du miel, etc. Le végétalisme se concentre aussi exclusivement sur l'alimentation. Ça veut dire que on, on prend une alimentation uniquement végétale et là qui ne va plus engager aucun produit euh, animal. Donc effectivement, pas de lait, pas d'œuf, euh, pas de fromage, pas de beurre, euh, etc. Et bien entendu, pas de poisson, pas de crustacés, euh, pas de viande, etc. Le véganisme, ça va plus loin, puisque là il s'agit vraiment euh, d'une euh, philosophie de vie, euh, de compassion. Ça veut dire qu'il décide ou l'on décide de ne plus participer d'une quelconque façon à un style de vie qui engage la mort euh, ou l'exploitation euh, des autres animaux on sort en fait de ce qu'on appelle l'idéologie du spécisme. Je parlerai un petit peu plus du spécisme dans une autre vidéo. En tout cas, ça consiste à décider que certaines espèces ont plus de valeur que d'autres sur des critères tout à fait arbitraires. Voilà. Donc le véganisme relève d'une philosophie de vie, d'une philosophie de compassion, qui consiste, au-delà de l'humanisme qui lui donc déclare un universalisme chez les humains où on considère tous les humains égaux en droit, ayant donc les mêmes droits, eh bien le, le véganisme considère que euh, les animaux, les êtres sentients, ont également le droit de vivre tout comme les humains, qu'ils font partie d'un écosystème, euh, d'une toile complexe de relations entre les êtres et que nous n'avons en rien le droit de les exploiter, de leur faire du mal et surtout ça ne nous sert plus du tout euh, aujourd'hui. Voilà, donc vous savez euh, maintenant la distinction entre végétarisme, végétalisme et véganisme.